Adèle. Peux-tu nous chanter et jouer la mesure qu'on apprend aujourd'hui Do, sol, sol, sol. Merci Adèle. Voici la mesure d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça commence avec Do, avec le deuxième doigt. C'est une blanche, alors on compte deux fois. Alors, Do-O oh, comme ceci, ok Déjà pour cela, on va répéter cinq fois. Do-O, oh, première fois. Do-O, oh, deuxième fois. Do-O, oh, troisième fois. Do-O, oh, quatrième fois. Do-O, oh, et la cinquième fois. Ensuite, ajoutez encore la main gauche. Sol-Sol. Maintenant, vous avez l'habitude de jouer sol-sol avec le troisième doigt. N'est-ce pas Alors, do, sol-sol. Jusqu'à là, on va répéter cinq fois. Do, sol-sol. Première fois. Do, sol-sol. Deuxième fois. Do, sol-sol. Troisième fois. Do, sol-sol. Quatrième fois. Do, Sol Sol La dernière fois, c'est bien les enfants. Mais maintenant, il faut regarder bien parce qu'il y aura un grand changement par rapport aux autres cours. Ok Alors, Do o, Sol Sol Maintenant, ce n'est pas là ici, la main gauche. Elle ne monte pas à côté. Do o, Sol Sol Elle va sauter, le lapin. Le lapin saute jusqu'à Sol. Même note, Sol et Sol. Vous voyez Do, ré, mi, fa, sol. Avec la main droite et cinquième doigt. Cela donne Sol, sol, sol. Ok D'abord, pour cela, on va répéter cinq fois. Sol, sol, sol. Imaginez bien un petit lapin qui saute, comme ceci. Ok Sol, sol, sol. Première fois. Sol, sol, sol. Deuxième fois. Sol, sol, sol. Troisième fois. Sol, Sol, Sol, quatrième fois. Sol, Sol, Sol, et la dernière fois. Alors si on colle avec la première note, Do, Sol, Sol, Sol, cela donne comme ceci. Comme c'est un petit peu difficile, je vais faire lentement. Do, la main gauche, et puis ça saute, Sol. Ok Jusqu'à là, maintenant on va répéter cinq fois. Do, Seul, Seul, seul. Première fois. Do, Seul, Seul. Deuxième fois. Do, seul, seul, Seul. Troisième fois. Do, Seul, Seul. seul. Quatrième fois. Do, Seul, Seul. seul. Très bien. Comme c'est un tout petit peu difficile, travaillez bien. ok Comme ça, vous allez bien réussir. Mais avant de terminer, je vais vous jouer les quatre mesures enchaînées, ok? Sol, sol, la, sol, do, si, sol, sol, la, sol. Maintenant, ça déménage, ré, do, maintenant le lapin saute, sol, sol, sol, jusqu'à là. Bon courage les enfants!